Sur quatre, de moins de 18 ans est encore menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale au sein de l'Union européenne. Ce simple énoncé suffit à conclure que l'Union et nos États membres ne respectent pas la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Droits à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, autant de droits garantis et pourtant violés par la pauvreté et ses effets. Les souffrances physiques et psychiques, de la pauvreté sont autant d'entorses à l'égalité des chances. Il nous faut bien comprendre qu'en hypothéquant ainsi l'avenir des plus démunis, on maltraite nos démocraties. Les discriminations se renforcent encore quand on évoque des personnes vulnérables telles que les Roms ou les migrants. Au traumatisme de l'exil, s'ajoute la précarité ou l'exclusion pour les enfants. Récemment en France, Samira, une Ivoirienne de 10 ans, qui a perdu sa mère dans la traversée, a échappé à un retour forcé en Italie sous prétexte de respecter Dublin. J'attends de la Commission qu'elle présente un plan ambitieux en faveur du respect effectif de tous les enfants